Au nouveau Alpha One a été banni pour avoir reçu l'aide d'un tricheur. Sûrement mon jeu avec Checool. Je suis taquin. Ouais, c'est du sel, c'est du sel. Right, pro league. Me, I'm, uh, Mary. Oh, Mary, really? Putain, m'a fait peur. Hein. Ah mais non, j't... pourquoi je tire pas Je les entends en plus. Euh, C'est devant la mira qui a été pété. Ils sont deux, il y a le bug avec. Ah ouais. Cool mira ouverte. Mais je l'ai dit, ils ont vu, ont... j'ai fait putain ma mira ouverte. <rire> Et 30 secondes après, tu call. Ouais, j'ai laissé un délai, c'est pour éviter le streamage. <rire> c'est une technique La verticalité. Aïe, euh, pourquoi tu me tires dessus 58 HP, bouffon, et t'excuses pas. C si, je dis sorry. Non, je t'éconne. <rire> Ça va, je regarde. Mais tout Attends, Je veux voir la kick. Là, je le vois pas à ce moment-là. <tousse> Allez, mais. Chut, <tousse> chut. Mais où vont mes pas. Chut, chut. C'est rentré sur site, ça s'est pris le capteur à ta droite, là Dans le site, ça plante, ça plante, ça plante. Oh, y'a autre cover, cover. Ah, t'es ah, ah, ah, un monstre, t'es un monstre! Et en plus je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est toujours la dernière game qui fait les trucs de ouf quand il fait quand il fait une partie difficile, c'est la dernière game qu'il est décisif. Et bah t'as été décisif mec, GG. Ah, je suis un choc sur l'Ibana, je suis désolé. T'es un monstre! Allez ouais, tous bien. sur son chat et allez lui mettre des FER, ça va lui faire plaisir. Non. Si si, ça va lui faire plaisir. F.E.R. Okay. Master y'a personne Small room y'a personne Cantine clear American Meeting c'est clair. La scène dans la scène c'est clear Armory Armory putain les gars t'es sérieux poulet Tu m'as dit clear Par rapport pas l'amitié. Pourquoi t'as arrêté là T'as fait tout là-bas je vais tenter un truc, attendez, Et la première smoke elle sert à rien ok, celle-là n'y allait pas Ok d'accord Il plante déjà le mec, il plante déjà Les gars, c'est la ligne, il Ibana, il tu il Tranquille les gars Bien ouais. Je... Ça peut nous jouer dans dessous. Ils ont pété tout le truc en dessous là. Non, je suis pas là. Je suis pas là. S'il vous plaît, excuse-moi, excuse-moi. Je prends ta place. Mort. Je suis kid, je suis kid, je suis kid, c'est clair. Escablon, escablon. Ok dans l'escablon elle part en dessous 6-4, attention à la rotation. Et l'autre elle va où L'autre il est où non, est Où ça, où ça poulet Où euh, est-ce dit... les... Oh non le timing. Non j'en entends un là-dedans là. là. Escablon et je sais pas où. Désamorceur oh. oh, entre nos mains. Ouais oh, elle était okay, là. bas plante, plante, plante, plante, plante, joue le temps. Non mais là elle te tue d'en face Ouais bon J'ai de la chatte Ouais on est d'accord Heureusement qu'elle est chute. pas bonne Heureusement que j'ai très mal planqué Très très bête Pourquoi du coup qu'est-ce que tu dois refaire Qu'est-ce que tu devrais changer si tu devais le refaire bah ben moins paniquer et plus réfléchir au moment où je vais planter C'est à dire aller dans le fond de la salle et planter tranquille Fais-le plutôt de dos en fait plante toujours de dos comme ça au moins tu te fais jamais emmerder Tu sais que t'es dans la position la plus safe à peu près Et au moins tu sais que tu vas pas être emmerdé par le fait que tu sais l'animation peut pas se faire si t'as un, un truc en face de toi quoi qu ouais, ouais. en en en Quelqu'un peut prendre un thermite s'il vous plaît Pas besoin du maverick Mary T'as le don pour prendre les mauvais opérateurs c'est une de mes capacités, ouais Devenez construction tour rouge, prenez l'information sur la tour rouge, grenier, meeting, dans l'ordre. Nulle part ailleurs, pas dans la street, pas junkyard, pas push-blue. <rire> Nous remercions tous les participants de ce match de bien vouloir se présenter à la tour rouge. Faut prendre le grenier s'il vous plaît, j'ai donné les ordres les gars. Je suis dans ah, le gros Dans, dans l'ordre quoi je veux dire. Prenez l'information sur la tour rouge, grenier, meeting. Ok fais un trou Mary à la limite essaie de rentrer là, dans, dans l l ouais, ai euh, le grenier What Mais je t'ai même pas le ça. Allez Ibana s'il te plaît on a besoin de toi dans le main dans le, le missing pour ouvrir les trappes. Thermite tu peux retailler de construction. Fais gaffe en face que ça te paie pas. Reste ouais. ici Mary sur le ping. Là où je suis, Et là où je suis. Ouvertes. Dans l'escalier. Allez mais sérieux Où ça où ça où ça où ça Où ça, où ça Dans l'autoroute enfin pas l'autoroute le... Allez Là où tu vises, là où il y a Splitter il le loupe. Loulou euh... okay. ah, excuse-moi je connais. Ah, C'est la rage. Tu connais pas les calls de Oregon mec Je m'énerve. Est-ce qu'il y a des barbelines dans l'escalier? Ah désolé j'ai tué l'aybanor en revanche les gars c'est une bonne nouvelle des mute et c'est terminé il y a juste à jouer le, le... il y a juste à jouer le truc contact il y en a un en bas des escas je crois SK main en bas en bas en bas déjà Mary, pas. tu ne piques pas Allez, non, non, non mais aussi. reste fais pas clic droit parce que tu, me de, tu vas te donner envie de cliquer enlève ton clic droit mairie voilà comme ça c'est tout ça au bac tu restes comme ça jusqu'à 30 secondes de la fin il y aura personne et le, le seul truc que tu vas faire c'est ton c4 bah dans ce cas-là faut que je prépare ah, Enfin, ouais mec... Ouais ouais c'est sûr même Ils vont pas jeter de côté forcément. Ça drone bas main Le drone arrive by Escamane. Ça y est plus simple bas Escamane. Il va être sur le ping dans une, dans une seconde. Ça c'est le Tatcher. Mary tant que je te le dis pas tu plantes pas ok. Tu envoies pas ton C4. Le sledge va prendre la ligne. Non Mary pas de clic droit. Prends ton C4. Prépare juste ton C4. Le il décalé. peut me hein, il peut me nade. Non non non. Okay. Aid, il, dans il la prépare, il la prépare Allez. Il la là. vas-y vas-y, décale-le. Nice. Y'a Tatcher, y'a Tatar, Reve... remets-toi, Remets y'a un Jagger, il peut rien faire. Non, charge, charge. Ouais faut que je revienne. T'es deux... prêt Tu vas voir Tranquille, les deux sont là, décalez pas, le C4 va partir. Laissez Mary faire son double kill. Fais gaffe Mary. Il y en a un derrière le basket il push, il push, il push Il est allongé les lots allongés, contact, c'est fini, ciao. Si c'est une map de merde, je me casse, je te le dis. Oh putain. Je viens, il y a une bonne map. Tranquille. Ah bah c'était Thème Park ou Air je vous le disais tout de suite, les gars, je vous abandonnais là. Je faisais un f 4 de. Bon, t'aurais été un gros bat. Ah, j'aurais LTF4, comme le plus gros des liens. Rien à de... f. Tu m'as promis que tu, tu m'aiderais et tout et tu m'aurais lâché. Rien T'es sérieux, t'es vraiment sérieux ah, Complètement. Il faut les murs ici les gars ah Les bah. murs Les murs ici s'il vous plaît les gars Les, les murs ici s'il vous plaît, je vais le demander 10 fois là Ouais mais il y, y a obligatoirement, on est 5, il y a obligatoirement des murs à mettre ici les gars Mirage. Mmh. J'en ai mis qu'un Si quelqu'un a un mur ça serait bien ici Et là aussi tant qu'à faire mais où vous avez foutu vos murs quoi. Moi j'ai même pas mis un fil barbelé, pas mis un gadget, je prends pas la race. Je vais jouer au bien. skin. Mais ouais, mais ouais, je ouais, ouais, Ça fait des trous. Euh... J'ai la bombe. Un mort au bien. top. Deux morts au top. Il y a Maestro et Doc après le dernier Let's go soir aussi Oh le flic shot que je lui ai mis à lui Aller Garage, garage, garage on est tous au même endroit. Je suis sur le site. agent. Il est euh, stock, sur ping en fait. Mais ça va, t'inquiète. Bien ouais les gars, vous êtes des monstres. Au top, j'ai du monde. Top garage t'es sûr Oui oui info sûr. Tu peux la redronner Tu peux me redire un peu maintenant elle, Je crois qu'elle a pété mon drone Je vérifie. Ouais elle a pété mon drone Elle est plus au top là du coup on a perdu complètement le call elle On va je donne l'info qu'elle est quand même au top ouais. eh mec, Non c'est pas, pas mal c'est Elle est là non Elle était là elle était cache hein. Cache t'es sûr Oui oui elle était cache était Je viens d'avoir ai cache il y a 2 secondes Y'a personne y'avait mon drone oui, bah elle est, elle est par là. Ok, ok, okay. ok. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. Elle est là. Juste, à, elle est juste là, elle est, ah là, elle est là, là. Oui <rire> Le mec ouais, est, est trop est heureux, bien, Ça, ça c'est grâce à toi. Puis, ça, ça fait quoi de me donner un kill Bah, ça me fait pla très plaisir. En fait, ce qui me fait plaisir, c'est de te faire plaisir. En fait, mon existence est vouée à toi. Ouais, bon, on n'en rajoute pas non plus. D'accord. Molo, quoi.